Et lundi PM, mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, votre dixième maison. Les tensions pourraient être fréquentes au boulot à cause de quelques obstinations, euh, soit de votre part ou de la part des autres. Vous pourriez vous sentir très opiniâtre à propos d'un sujet particulier et euh, ce que les autres en pensent ne vous intéresse pas vraiment ce n'est pas, bon pas le bon moment pour dire aux autres comment ils devraient penser ou agir les relations avec votre partenaire votre famille et vos amis euh, proches sont les plus susceptibles de souffrir de vos actions impulsive durant cette période. Pour éviter les hostilités, les, vous pouvez euh, canaliser votre énergie vers le travail acharné et l'exécution de vos tâches et éviter le plus possible entrer dans des débats inutiles qui ne vous serviront à rien. Mercredi, après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec,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 vous partagerez vos sentiments et vous ouvrirez à vos proches et à vous, euh, à vos amis ce qui vous ferait sentir plus détendu et sociable donc vous allez vous ouvrir à vos proches et à vos amis et ça va euh, vous détendre et vous rend euh, plus sociable juste soyez attentif que les personnes malveillantes ne prennent pas avantage de votre humeur généreuse. Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, votre douzième maison, et une pleine lune aura lieu dans cette maison dimanche 9 février, et dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février. Donc, je vous invite à consulter votre vidéo, la vidéo de votre signe. Pour la nature du temps durant cette période,